Bonjour à tous, je m'appelle Léa, j'ai 27 ans et j'ai réussi le CRPE 2022 dans l'Académie de Nantes. J'avais choisi Fort Prof pour me préparer au mieux au concours avec la formule gagnant. De mon côté, j'étais en reconversion professionnelle, donc j'avais la chance de ne pas avoir d'activité professionnelle à côté, ce qui m'a vraiment permis de me consacrer exclusivement au concours. C'est une année qui est euh, très exigeante parce que pour les écrits, on doit se replonger dans, euh, dans des notions qu'on n'a pas abordées depuis euh, parfois plusieurs années en français, en maths, euh, et maintenant en histoire, en sciences ou en art. Donc euh, c'est vrai que c'est relativement intense, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à mémoriser. L'avantage de suivre une formation et du coup là avec FortProf, euh, c'est qu'on a euh, une, une équipe en, enseignante qui nous encadre euh, donc que ce soit à distance avec les web-cours qui est la formule que personnellement j'avais ou en présentiel euh, avec les samedis euh, de cours on a vraiment une équipe de professeurs qui est là pour nous qui euh, euh, avec qui on peut échanger régulièrement par mail ou par téléphone donc c'est euh, vraiment très appréciable euh, ça permet d'avoir euh, de se rassurer parfois quand on a un coup de stress ou quand on quand on n'en peut plus ce qui arrive fréquemment en fin d'année euh, en décembre-janvier où on est tous fatigués, il fait nuit tôt, donc c'est super appréciable d'avoir des personnes sur qui se reposer, sur qui compter, euh, euh, avec qui discuter. Le conseil que je pourrais donner, c'est de s'y prendre le plus tôt possible parce que, euh, notamment pour les écrits, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses à revoir euh, et que c'est assez intense et que pour moi, le mieux, c'est d'échelonner. Euh, et de ne pas euh, commencer dès septembre, de commencer dès que vous pouvez, même cet été, tranquillement, à revoir certaines notions. Euh, de s'y prendre en avance, de faire des pauses, de s'accorder vraiment des moments de relâchement, de ne pas se priver de partir en vacances ou de profiter de vos familles ou de vos amis. Parce que vraiment, euh, je peux vous assurer que ce ne sera pas du temps perdu, ce sera vraiment euh, une libération de votre cerveau à un moment donné. Euh, et il vaut mieux le faire euh, régulièrement Plutôt que d'attendre de faire un mini burn out Où vous en pouvez plus ou plus rien de rentre, Ça m'est arrivé entre les écrits et les oraux Où vraiment je n'en pouvais plus euh, Et j'ai regretté de ne pas avoir pris plus de temps pour moi euh, de, de, de pause, de, voilà, de temps pour respirer, pour profiter un peu Donc vraiment n'hésitez pas à le faire Vous reviendrez plus fort, vous reviendrez avec le cerveau plus disponible euh, Donc vraiment ne pas hésiter à lâcher prise à certains moments la mesure du possible aussi, faites des stages. C'est vraiment pour moi primordial pour se rendre compte de la réalité du métier, du terrain, de ce que ça implique. En termes de préparation, en termes de gestion de classe, c'est vraiment très important d'aller voir en classe comment ça se passe. Euh, voyez avec les écoles privées, c'est parfois beaucoup plus simple d'aller dans une école privée. Même si vous vous destinez au public, c'est pas grave, c'est globalement la même chose. Et c'est plus simple parfois d'avoir des conventions avec les écoles privées. Mais vraiment, allez faire des stages. Euh, aller dans une classe, observer, demander même à la maîtresse ou au maître si vous pouvez pas animer une séance ou des rituels pour vraiment vous tester et voir comment comment vous vous en sortez. C'est vraiment un exercice pour moi très important. Sur les réseaux sociaux, vous avez un compte de partage CRPE. Ne vous fiez pas non plus à tout ce que vous voyez. Euh, ne vous mettez pas une certaine pression en voyant « Oh là là, mais euh, lui, il travaille tout le temps et elle, elle, elle a fait un planning de révision euh, béton. » Ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez, on est tous humains, euh, on partage tous ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, euh, ne vous laissez pas impressionner par ce que vous pouvez voir euh, et utilisez-les avec parcimonie. Les réseaux sociaux sont très bien pour avoir plein de ressources, plein d'idées, mais euh, il faut avoir un certain recul et ne pas se prendre au piège de... Euh, euh, elle ce qu'elle fait c'est génial et moi ce que je fais c'est nul parce que c'est vraiment pas le cas Ne tardez pas trop également à réviser les oraux euh, Je sais qu'on a tendance à les mettre un peu de côté parce qu'on se dit de toute façon il faut que je les écrits avant les oraux C'est vrai mais euh, une fois qu'on a les écrits parfois les oraux peuvent arriver très vite Donc vous n'aurez pas le temps de les réviser en entier entre les écrits et les oraux c'est impossible Donc commencez euh, assez tôt même si c'est des petites lectures, euh, voilà des, des, des bribes de choses à droite à gauche euh, Mettez-vous-y assez tôt Parce que dans tous les cas euh, Ça vous servira pour plus tard C'est des, des notions qui sont intéressantes Et c'est vraiment plus euh, On va dire dans la pratique euh, Que réviser le théorème de Pythagore Donc parfois se mettre dans les, dans les oraux Ça fait un peu du bien Et ça permet de se projeter un peu Dans, dans notre future classe et, euh, et vraiment ça fait du bien Donc voilà pour les petits conseils Que je peux vous donner euh, croyez en vous, ça va être une année longue, intense, on va pas se le cacher. Euh, vous allez avoir envie de, de tout lâcher, de tout abandonner. Vous allez être dur avec vous-même en vous disant que vous n'y arriverez pas, que vous n'arrivez à rien. Je vous assure que vous progressez énormément. Travaillez régulièrement, accordez-vous des pauses. Euh, et vraiment, quand vous voyez votre nom sur la liste après une année de travail, c'est un sentiment de dingue. Donc euh, ne lâchez pas et euh, bon courage à tous